Salut à tous, c'était un prévoyant comme toujours sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on sort complètement des sentiers battus avec un nouveau type de contenu. Euh, vous avez peut-être déjà remarqué sur YouTube et des vidéos en général des articles où certaines personnes marchent le long des cours d'eau ou des chemins et récupèrent les déchets, ce genre de choses. Et euh, depuis un certain temps, euh, la situation m'attriste dans le sens où il y a maintenant énormément d'endroits, si ce n'est très peu d'endroits qui sont encore complètement clean et pas pollués et ça me dérange énormément. Et ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui moi personnellement me dérangent de voir dans les gares des milliers ou si ce n'est peut-être des millions de mégots par terre, le haut bord des chemins des canets, des bouts de plastique, du papier, euh, même des bouteilles en verre et c'est vraiment... Euh, désagréable, euh, désobligeant, moi ça me, ça me mine le moral de voir tout ça. Et en fait, euh, pendant des années, je me disais, bah... c'est pas ma faute, cest c'est pas moi, j'ai pas jeté ça, donc pourquoi est-ce que je ramasserais Mais en fait, plus les années passent, plus je me dis que il euh, y a de plus en plus de problématiques environnementales qui font qu'on a des tempêtes, on a des déchets qui se retrouvent dans la nature et je pense que de plus en plus de personnes se disent que bah ouais mais moi je les ai pas mis là donc pourquoi est-ce que je les ramasserais Et malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes en profitent pour jeter des choses comme euh, bah, tous les fumeurs qui fument régulièrement et qui jettent leurs mégots par terre ceux qui font les salopes et jettent leurs gobelets, les papiers dehors, les couches également donc euh, je trouve ça vraiment euh, irrespectueux envers tout le monde donc voilà, cette vidéo-là, pour moi, c'est un peu un défouloir, dans le sens où en fait, euh, bah, attendez à la fin de la vidéo, hein, vous verrez à quel point je me lâche hein, sur ça. Euh, niveau insulte, ça va bien. Euh, je sais que ça sort du type de contenu que je fais sur ma chaîne, mais euh, c'est simplement que c'est des sujets qui, moi, personnellement, m'intéressent euh, et que, qui me tiennent à cœur. Et voilà, je me dis que je prends peu de temps de mon temps pour euh, nettoyer, euh, voilà, phrase complètement pourrie <rire> en tout cas, bah voilà, si jamais vous voulez avoir d'autres vidéos du style, et si jamais c'est des choses qui vous personnellement, euh, pareil vous, vous choquent, bah, n'hésitez pas, au cas où, à vous abonner à checker mes vidéos, parce que je suis pas du tout dans le milieu du nettoyage en général euh, mais voilà c'est quand même des, des choses qui me tiennent à cœur. donc, bah voilà la vidéo, sur ce, bah au plaisir, et à une prochaine Ciao Bon bah voilà les gens, on se retrouve pour un nouveau nouveau retour de dépollution où là on a enlevé un bon sac de quelques litres, je hein, dirais bien 30 litres de déchets. Donc on a des canettes, des conserves, des. comment dire, des cartons, les mégots, des vieux masques, 2-3 bouteilles de différentes tailles. Alors On était sur la partie gauche là, jusqu'au bout du. jusque dans l'angle à droite, enfin jusqu'à la fin du bâtiment, parce que là-bas à gauche. Il y en a encore tout le long, et c'est un joyeux bordel, et ça me gave, donc là il y aura quand même une bouteille en verre. Mais euh, voilà, un peu le retour de cette nouvelle session dépollution. Et, euh, et voilà quoi, ça fait un bon sac de merde, un bon gros sac de merdouille. Puis là il y aura une bouteille en verre également, il y en a une autre là-bas. Mais bon, le verre entre guillemets ça dérange un peu moins, parce que bon, à moyen et à long terme si c'est un petit bout ça, ça, ça, ça, ça se casse assez rapidement tout ce qui est carton plastique alu. vous voyez a la canette là elle doit être là depuis au moins je sais pas 2-3 ans je pense ça bouge pas enfin, bref voilà voilà voilà et aussi ce que je voulais vous montrer c'est que pour beaucoup dans l'indifférent général tout ça ça ne choque personne on a des déchets partout on a du papier du plastique des trucs Kinder et le théma... Regardez-moi le nombre de mégots qu'il y a sur le bord. Elle est dédicace à tous les fumeurs et les fumeuses qui jettent leurs mégots par terre. Allez tous bien vous faire enculer, vous êtes tous des grosses salopes. Vous emmerdent tous. Allez bien, allez bien niquer vos races. Là, c'est vraiment un défouloir. Hein. Vous pouvez mettre un pouce rouge et vous le casser. Et si jamais vous pensez exactement pareil que moi, n'hésite pas à partager la vidéo. Même à t'abonner si tu veux au cas où voir d'autres. Parce que franchement, ça dégoûte de voir autant de merde. Non mais sérieux, puis là aussi putain à 5 mètres juste à côté. Les canettes et tout, vous êtes sérieux Il y a des putains de poubelles de recyclage, ouvrez vos yeux, bande de salopes.